Bien, Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des transitions facilement sur Premiere Pro. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager et de la commenter pour me dire ce que tu aimerais voir plus tard dans les vidéos. Allez, c'est parti On se retrouve du coup sur Premiere Pro. On va avoir besoin bien évidemment d'une vidéo. Ici, c'est une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps. Et je vais vous montrer quelques passages. Voilà, par exemple, on veut couper ce blanc qui est ici. Et on veut lui appliquer une transition déjà toute faite. Pour ce faire, on va se placer, par exemple, ici, comme je commence à parler. Soit on prend l'outil pour couper ou on appuie sur la touche C. On clique pour découper. Moi, je vais faire comme ça. On appuie sur R pour prendre l'outil de sélection. On choisit notre clip, on supprime et on fait supprimer la corde. On a maintenant nos deux clips s'enchaînent et on n'a plus de blanc entre les deux. Maintenant ce qu'on va appliquer c'est du coup une transition pour ce faire on va dans le panneau effet juste ici si vous ne l'avez pas vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur effet il va apparaître et on va dérouler les menus donc nous ce qu'on veut c'est des transitions vidéo donc on clique sur transition vidéo et on a ici plusieurs types de transitions. je vais pas toutes vous les montrer c'est à vous d'après d'aller voir et de voir celles qui seront utiles pour vous on va commencer par les plus connus ce sont les fondus donc on a fondu au blanc, au noir, film. A vous de voir, le plus couramment utilisé, c'est bien évidemment le fondu au noir. Et comme on peut le voir, on a une transition toute simple. Vous pouvez bien évidemment cette transition euh, la modifier. En modifiant le début et la fin. Donc c'est ici la durée qui va mettre euh, la transition à se réaliser. On peut choisir début de découpe ou fin de découpe. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le clip va s'arrêter net et ça va progressivement sortir le noir. Voilà. Tout simplement. Donc à vous de voir. Ça c'est pour les fondus, Les pages tournées, c'est un petit peu les effets euh, Windows Movie Maker j'ai envie de dire. Voilà. On l'a vu, c'est une page qui se tourne. On dirait un diaporama fait sur euh, PowerPoint. On a après l'essence, donc les balayages, ce qui est damier. Donc ça c'est un peu des effets, euh, on va dire pas très recommandés parce que. Oui, ouf, <rire> Mais bon après ça peut être utilisé dans certains cas, hein, si vous avez envie de faire une vieille vidéo. Voilà, spirale. Du coup ça ce sont les effets, des trajectoires 3D en basculement C'est vraiment Windows Movie Maker. Mais bon après euh, ça s'utilise. Du coup voilà, ça c'est les différents types de transitions que vous pouvez appliquer directement à vos vidéos. Vous avez juste à cliquer et déposer à l'endroit que vous souhaitez au début, au centre ou à la fin de la découpe. Bon, eh bien voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à commenter et à t'abonner. Si tu veux connaître plus de vidéos sur Première Pro, n'hésite pas à t'abonner et à me dire dans les commentaires ce que tu souhaiterais voir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut